Putain, il y, il y a le bâtiment de la Banque de France qui est en face. Ah bon? Bah ouais, regarde, c'est écrit dessus. C'est ouf, ça. Attends, attends, attends. Ah oui, ouais. Oui. <coughs> Banque. Par contre, c'est Banque France. <rire> Banque France. <rire> Salut à tous les amis et bienvenue dans cette vidéo coop sur Assassin's Creed Unity. C'est Val et c'est un grand plaisir euh, d'être avec Maxime The First day. Salut à toi, comment vas-tu Eh bien écoute, ça va nickel, j'espère que vous, ça va bien aussi. Euh, du coup, on va faire une ou deux missions euh, coop dans, dans cette vidéo sur ce bon vieux Assassin's Creed Unity. Euh, normalement, il y a la première vidéo qui a dû euh, déjà sortir. Euh, là où on pose, normalement, voilà. Ouais. Euh, là, on est K2 cette fois-ci. Euh, donc, on espère que ce sera tout autant marrant. On va essayer <rire> de faire les choses un peu plus discrètement quand même. ça. Euh, et donc, on commence par la machine infernale. C'est parti C'est parti euh, C'est parti. Parti. Parti. Parti. Parti. parti Ah, elle est chaud, cette mission là, si je me souviens bien. Sur toute la route, faut tuer les snipers à la banche. Bon, bon. bon, Bonaparte doit passer par ici. Tu m'en diras tant. On dirait chez Chounet. Ah oui. Notre seigneur est sauveur en personne. Pas question d'être en retard à ce maudit opéra. Ah putain. Oh, et dire que la guerre n'éclate qu'au cinquième acte. Napoléon Bonaparte, bientôt empereur des français. Mais ce soir, il se rend à l'opéra. Le premier ou fait de Napoléon a été de faire tirer au canon dans les rétales. Feu il a écrasé les forces royalistes si fortes et nombreuses qui marchaient sur la course. Tous à vos postes. Les royalistes survivants vont tenter de s'en prendre à Bonaparte. Leur plan repose sur un énorme engin explosif affectueusement baptisé machine infernale. Hmm. Protégez Bonaparte de la menace royaliste. Ok. Eh ah ben, bah ça mérite d'être clair, hein. Putain, mais bah, tu vois, c'est la, ouais. la grosse révolution, c'est le gros bordel. Et le mec il va à l'opéra quoi. Putain, dans le plus grand des cannes. Pourquoi toi t'as une position super stylée et moi je suis gros clampin à l'arrière, tu sais <rire> Euh. Va à gauche au pire, ou alors non. Ouais, non, laisse tomber, on va, on va essayer de te faire le même. Ah merde, j'ai la hache encore. Je vais essayer d'aller oh, sur, sur la gauche. Vas-y, vas-y, je change juste ouais, la la la d'un sur, sur la droite. Sur la, sur la droite, Dans le pied, dans le pied. Oui, je peux. Aïe aïe aïe aïe! Oui, ça l'a tué! Je lui ai tiré dans le pied, il est mort! Oh putain, je ah suis non. en train de me faire défoncer la gueule par un, un mec lourd là! Ah merde, merde, merde, merde, vais J'essaie de venir! C'est bon, je suis là, c'est bon, je l'ai eu! Nice! Mais d'où il y a autant de monde dans le bâtiment là? Ah non, il se met à juste dessous! Je suis en train de le récupérer! Vas-y, vas-y! Dès que je le récupère, tu pourras y aller au pied. Oh oh oh au pire moment. Euh... Je, fais ça, je fais ça au pire moment où il y a tous les snipes. <rire> Mais ce qui est con, c'est qu'on n'a pas le... Ah si, 5 sur 9. Oh Oh non Ah bah putain. Mais d'où ouais. Je crame. j'arrive, j'arrive. Faut pas qu'on le laisse prendre une deuxième fois. Bon, normalement, on est large. C'est bon, j'ai eu le sniper. Nice. Je te laisse les autres, je vais en face. Vas-y, Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, meurs, meurs. Une petite roulade. Non, c'est bon, pas besoin. Je vais revenir ouais, frère, à la maison. Tout ah, oui, mais ça a tous ses abords, nickel. C'est bon. La voie est libre. Euh, je vais aller chercher vite fait le point synchro. Il y a une explosion dans la rue là, non J'ai pas regardé. Oh putain, j'ai eu l'impression. Ah, oui, ouais, si, si, il y a eu une explosion. Oh. Oh, c'est stylé quand même. C'est pas dégueu. Ouais, ouais. Mais les flammes sont mal faites. Bah de, de près oui, mais de loin ça va encore je trouve. C'est la merde. Hein. Attends, attends, attends, je vais essayer un truc. Déjà, hop. <rire> ça marche pas Ça a pas marché. On les a attirés. repéré ou pas Ouais, je suis repéré. Oula, ouais, je suis salement repéré. Vas-y, laisse le ligner, laisse -il bien. Ils m'ont pas repéré. S'ils si viennent dehors, je peux les niquer en euh... OS. Oh, ouais. Fais gaffe, il y en a un qui arrive derrière toi. Cache-toi, cache-toi, cache-toi. Il y a un Je vais essayer d'avoir la même fantôme. Vas-y, passe, passe, passe, frérot. Pour l'instant, il me voit pas, mais va me voir. Hein. Nickel. Putain, parfait. Parfait, parfait. Ça, ça fait euh, ok, ah putain, on doit aller à plein, plein d'endroits là. Oh là, il y en a un là à l'entrée. Fais gaffe. Hein. Bon, on va monter. On laisse tranquille. Désolé, je ne suis pas sûr. Quoi Qu'est-ce qu'elle dit C'est Alexa, non Ah bon, elle a parlé Ouais, elle a parlé. J'ai rien entendu. <rire> elle a dit quoi Désolé. Rien entendu. Désolé, je ne suis pas sûr. Ah merde. Oula, là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Hein. Donc, ce que tu fais, c'est tu prends les deux qui sont euh, à droite, je prends les deux qui sont à gauche, ok Les deux qui sont à droite Ouais, mais je vais me faire repérer, c'est sûr. Tu peux alors, ensuite, fumigène Oula, et puis ils sont trois à gauche. Oula, ouais. Donc, et... moi, je prends à gauche. Attends, tu... Attends. Le pire c'est que le, le, pire, pire, pire, là j'ai un angle j'ai un angle chiant je peux même pas dire de les, les choper à la même Fantôme tu vois Go Go C'est bon c'est bon pour moi Moi aussi c'est parfait Allez on va se mettre à fouiller un petit peu Aucune information ici Il n'y a rien ici Moi j'ai que dalle. A euh, mon avis, le gros bureau là il s'en. Je pense que ça va être le dernier truc qu'on va faire. Au bon, moins, déjà celui que je veux prendre. Non, c'est bon. Ça bugué mais ça bugue plus. Il y a un point à prendre euh, juste à côté. À qui on où ça Tout au bout. Oulala, là, là, il là, y a, du... a l'ennemi qui arrive. Il y a l'ennemi qui arrive. Mais il, il est où le point Je le vois pas. Ah putain, oui. Attends, attends. attends, ça arrive. Ah oui, si, il est loin. Oh putain. Non, il y a personne, frère. Putain, t'en fais Ah merde. Non, c'est bon. Oh putain, oui, là. Ouais, plusieurs. Je vais là-bas. Nice. Et du coup, il y a un point qui est dehors, à ce niveau-là. Ouais. Je sais pas si y a une fenêtre ouverte. J'ai mis le marqueur. Bon, après, les intérieurs sont tellement beaux. Quoi Pourquoi t'as fait ça Il a dit, dit qu'elle était radine. <rire> D'accord. Moi j'ai du bugger parce que je peux plus rien changer. Ah. T'as réussi à ouvrir Nice. Yes Il nous en faut un autre. Ouais, il y en a un autre à trouver. Donc là on a chopé les deux premiers déjà, c'est déjà pas mal. Et il y a une sortie qui est juste là, normalement. Oh putain, ils sont nombreux. Oula, ouais, ouais, non, mais ils sont trop nombreux. Attends. T'inquiète, t'inquiète. Hop là ah putain, c'est lui qui m'a capté. Je l'ai eu. Il y a un gros lard. Tu peux jeter une fumigène si tu peux ou pas Je pense que je vais le one shot. Waouh Nice. C'est bon. Et du coup, faut le voler, on va essayer de pas le tuer. et des people. Je vole, tu tues. C'est bon, je suis en train de voler. Ah bah j'ai aussi. Les informations que nous avons trouvées provenaient Ah merde. C'est okay. bon. bon. Normalement il a plus personne, non Bon j'en ai ouais, marre de marcher. What the fuck Ça m'a TP au coffre. Ça me l'a ouvert. Hein Ah ouais je te vois bouger. What the fuck ça, en, en gros, ça m'a TP dans le souterrain pour ouvrir le coffre que j'arrivais pas à ouvrir tout à l'heure. N'importe quoi! <rire> putain, le bug! Ah, oh, je cherche même plus à comprendre, moi. Il me repère de partout alors que je suis sur un toit et je bouge pas, il y a Donc je fuis, je pars loin. Je récupère le point de synchronisation. Je vais aller me faire le gars. C'est bon, j'ai disparu. Ah putain c'est le boss là qui te, qui te montre dans le dans la cinématique. C'est le chef des royalistes. Ah bon Ouais ouais ouais. Je te mets avec sa cicatrice. C'est bon. Ah oui, bah, tu l'as eu Je l'ai assassiné, es... c'est bon. Au travail. Il est temps de s'en aller. Ouais, nickel on fuit. Je vais quand même passer par ce bâtiment-là. Je qu'on peut laisser les gendarmes prendre le relais. Pourquoi Stylé qu'on relance le jeu peut-être. et bah du coup c'est tout pour aujourd'hui les gens, j'espère que ça vous a On s'est fait une petite mission euh... assez bah, posée, hein. on a réussi à faire pas mal d'infiltrations. Et puis bon, on se dit à la prochaine pour le troisième épisode. c'était Je, Je pense qu'on sera encore de à deux pour le prochain épisode, on verra si Auré aurait seront euh... et... avec nous. Et si c'est pas le cas, bah à la prochaine, tous les deux.